À eux que revient cette responsabilité. Désolé, c'est tout le temps que nous avions. Maintenant, nous allons passer aux déclarations de députés. Déclaration de députés. rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Un rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut maintenant passer aux déclarations de députés? Député de Toronto Centre. Merci, Madame la Présidente. Cette fin de semaine, on m'a invité d'aller à cet événement des Highlanders, de l'infanterie qui est de Toronto Centre. On s'est réunis pour se rappeler du service de John Pollans, les brigadiers, et Jean Elizabeth Sword. C'était des sœurs qui avaient été formées et qui faisaient partie de l'armée. Et c'était les premières euh, sœurs à être euh, des. de faire partie des Forces armées. Euh, John Greven a commandé les 42e Highlanders et a lutté dans deux guerres mondiales. Et, et la personne la plus reconnue dans toute l'histoire, Brigadier Vivant, et ses médailles ont été envoyées aux enchères un développement qui aurait pu faire en sorte qu'on répartisse toutes les médailles sous, euh, à, à la propriété avec plusieurs personnes et 51 donateurs ont décidé de euh, soumissionner et ont répatrié ces médailles au régiment et seront euh, exhibés. Euh, au musée, et donc je voudrais que vous vous joigniez à moi pour célébrer leur service. Député de Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Ce fut un plaisir pour moi de me joindre au ministre Thompson, Dunlop et Bethlehem Valvey et députés Harris et Flack ce jeudi dernier pour une annonce incroyable pour l'Université de Guelph et l'Université de l'Équipes. Les investissements de plus de 15 millions de dollars pour s'attaquer à la pénurie des travailleurs dans le secteur vétérinaire va être euh, un grand bénéfice pour les agriculteurs dans ma circonscription. Tous ces soutiens vont appuyer l'hôpital vétérinaire de Thunder Bay, le plus grand hôpital vétérinaire du nord-ouest de l'Ontario. Non seulement est-ce que cet investissement va permettre d'avoir plus de soins pour les animaux de mes commettants mais aussi permettra de recruter de nouveaux vétérinaires euh, et des encadrés. Le nouveau programme de, de soins vétérinaires euh, permet de former 20 nouveaux par année. L'objectif de ce nouveau programme se concentre sur attirer de nouveaux travailleurs dans la région et on leur offrira des subventions de jusqu'à 50 000 annuellement et de se concentrer sur les soins pour les bêtes de plus grande taille. Euh, on doit répondre aux besoins vétérinaires de nos circonscriptions et nous sommes engagés à le faire. J'ai hâte de voir les autres annonces de la part de l'université concernant leur programme. Euh, prochaine déclaration, député. député de Hamilton West Lancaster Donas. Merci, Madame la Présidente. Je suis triste de parler d'un euh, membre de ma famille, Captain capitaine euh, Craig Bowman, et, et sa lutte avec le cancer. C'est un pompier. Et, il y a un cancer de la gorge. Craig et sa famille ont leur ni des couvertures de la CESPAT parce qu'il n'a pas euh, satisfait aux critères de 25 ans. Il a été euh, pompier pendant 22 ans et demi à la suite de son diagnostic de cancer de l'ISAFA. Et c'était une personne de 46 ans en très bonne santé. Son prognostic est très faible. On lui a et la couverture de la CESPAT en dépit de cinq lettres de la part des médecins. Et le processus d'appel prend plusieurs mois et la famille a besoin d'aide immédiatement. Bob Shaw, euh, par le passé en 1995, et, et qui a entraîné un cancer de la gorge aussi, et qui a pris sa, euh, pris sa vie, et euh, la députée de la région, euh, Madame Horvath, et on a créé un, une loi pour Bob Shaw pour faire en sorte que les soins de la CESPAT soient présomptifs. Et dans ce cas-ci, il ne reçoit pas euh, les soins, la couverture présomptive de la part de la CESPAT parce qu'il a seulement été pompier pendant 22 ans et demi. On peut en faire mieux pour les intervenants de première ligne qui devraient passer du temps avec leur famille et non pas de lutter contre des décisions arbitraires de la part de la CESPAT. Déclaration de député. Député de Markham, Thornhill. J'ai eu le plaisir d'aller au Club des personnes âgées de Thornhill, j'ai rencontré le président Norm Kallstein. Le centre a été ouvert en 2004. Depuis ce temps-là, ça a été un centre de, pour les personnes âgées de toutes les communautés. Les personnes âgées euh, organisent, participent dans plusieurs activités culturelles, des sports. Et ça a été un endroit historique et, et bien aimé de la région. Ça permet de réunir les gens, de bâtir des ponts pour les personnes âgées, de lutter contre l'isolement. C'est un endroit que les gens aiment bien. La TSA a, a plusieurs programmes et cours et euh, aux communautés de Thornhill et offre des services aux personnes âgées qui leur permettent de, de rester en sécurité, en actifs et en santé. Et Il y a des programmes et des activités non seulement pour les personnes âgées, mais pour les gens qui prennent soin d'eux. Ces programmes peuvent permettre de réduire l'isolement social et de permettre aux personnes âgées de demeurer actifs, engagés et en santé. Je voudrais souhaiter euh, meilleur succès à cet organisme. Prochaine déclaration, député. Député de barrie Ennisville. merci, Madame la Présidente. Je suis très humble de servir mes commettants de ma circonscription. Je suis toujours très fier de tous le, les incroyables bénévoles dans toute notre région et cette fin de semaine, j'ai pu célébrer certains de ces bénévoles dans la ville de d'Innisville où on a rendu hommage et on a remercié Jess Richardson qui euh, travaille avec Connect Richardson et, et avec Helen Heinley qui aide avec les chiens de service, et le Club Rotary, les amis de la bibliothèque, les Noël pour les enfants. On a pu remercier David Coppern, qui aide avec l'arrêt au crime, et beaucoup plus. Et Madame la Présidente, à Barry, on est aussi très fiers d'avoir. Les familles euh, qui ont 200 bénévoles par euh, semaine, Linda Clark, Linda Scallon, qui sont toujours là à aider les organismes. Euh, et on a aussi la Croix-Rouge euh, qui compte sur des bénévoles, tels que Ryan Miller, qui aide avec beaucoup leur programme dans la région de Simcoe avec le programme conne et Connexion avec les bénévoles. Donc, si vous écoutez et vous voulez être, devenir bénévole, on a tellement d'organismes que le, le YMCA, Habitat pour l'humanité et j'encourage tous ceux qui de continuer d'être bénévole et pour ceux qui l'ont fait merci prochaine déclaration de député députés de Don Valley West merci Madame la Présidente je prends la parole de la part des, des jeunes dans ma circonscription de surtout ceux de Stonecliff Park qui me parlent des défis à se trouver un emploi à beaucoup de ces enfants et leurs familles sont de nouveaux arrivants et font déjà face à d'autres barrières. Selon First Works, une personne sur cinq en Ontario sont catégorisées euh, non, ne reçoivent aucune formation et n'ont pas d'emploi. De recevoir plus de soutien permet de former ces jeunes pour qu'ils puissent trouver un premier emploi et leur mettre sur la bonne voie pour avoir du succès à l'avenir. Cela permet aux fournisseurs d'emploi d'entrer en contact avec les jeunes qui sont à risque de décrocher de l'école. Il y a des incitatifs pour embaucher les jeunes et leur permettre de participer à des activités de formation. First Work, qui était à Queen's Park la semaine dernière, ont demandé, dans leur soumission prébudgétaire que le gouvernement maintienne ou rétablisse des programmes pour les jeunes, pour s'assurer que les jeunes en Ontario ne soient pas laissés pour compte avec le succès de la province. Pour Thornhill, Thorncliffe Park, et les jeunes qui ont de la difficulté à naviguer le système, ces programmes leur permettra d'avoir un bon départ pour qu'ils puissent avoir du succès où leurs familles ont décidé de venir vivre. Je demande au gouvernement, de la part des jeunes, de s'il vous plaît, de repenser à réduire le financement pour ce programme. Député de Jerome, prochaine déclaration. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais partager avec la Chambre les accomplissements de certaines personnes remarquables, des jeunes femmes de Durham, qui ont été reconnus en étant un, un par les guides du Canada. Dix membres ont reçu un prix qui est le plus grand prix au Canada, le prix Pathfinder. Les guides entre les âges de 10 à 14 ans qui se sont inscrits dans le programme et complètent les exigences pour les bénévoles, les les compétences de leadership sont admissibles pour ce prix. Les candidats de Bowman sont Alison Baker, Charlotte Welsh, Chelsea Schmidt, Chloe Stone, Claire Cursewell, Evelyn Hoskin, Julia Roth, Ruth Rabbit et Riley Hunter, Monsieur le Président, de la part de tous les députés dans cette chambre, je voudrais féliciter ces jeunes femmes, leur famille, leur leader des guides, Julia Smith, pour tous leurs accomplissements remarquables et on leur souhaite meilleurs voeux et tous les succès à l'avenir. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga Centre, merci. Bonjour, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de me joindre à mes collègues dans la région de Peel pour annoncer une augmentation de 38 jusqu'à 42 millions de dollars dans la, le programme de prévention de l'itinérance de la région qui fait partie de notre investissement de 202 millions de dollars pour la prévention de l'itinérance et pour les logements pour les peuples autochtones. Les logements dans la région de Peel représentent 20 des investissements additionnels et nous sommes tellement reconnaissants envers le ministre du Logement pour reconnaître le besoin dans la région de Peel ainsi que tout le très bon travail que la région accomplit pour que les nouveaux arrivants puissent s'établir et pour prévenir l'itinérance. C'est un investissement très important qui apportera une grande différence dans la vie des gens. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai eu la responsabilité de prendre soin à des personnes itinérantes et de leur donner leur congé d'hôpital et de les relâcher dans, la, dans les rues. C'était des, des, certains des moments les plus déchirants dans ma carrière en tant qu'infirmière et c'est pour cette raison que je suis tellement contente de toutes ces initiatives et ces investissements pour les organismes pour qu'ils puissent pu continuer de faire un travail incroyable pour venir en aide aux gens les plus vulnérables, les femmes qui fuient des abus et plusieurs autres. Je suis tellement fier de faire partie d'un gouvernement qui prend en sérieux la crise de l'itinérance et d'aider les plus vulnérables. Merci. Déclaration de députés, députés de hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole et d'accueillir la coalition des personnes handicapées ici à Queen's Park. Ils sont là encore aujourd'hui pour mettre la pression sur le gouvernement, pour augmenter les taux du POSPH. Comme nous le savons, les gens qui vivent avec un handicap dans cette province vivent bien en dessous du seuil de la pauvreté. Le coût des loyers a augmenté, le coût des aliments augmente. Les prestations pour les personnes handicapées n'ont pas augmenté, c'est seulement une augmentation de 5 Pour ceux qui vivaient déjà sous le seuil de la pauvreté, on continue de faire en sorte que ces gens demeurent sous le seuil de la pauvreté en raison de, de la loi. On devrait travailler plus fort pour que ces gens puissent vivre en santé, puissent être à l'aise ici, dans la province de l'Ontario. Donc, encore une fois, ils sont là pour encourager à ce que le gouvernement augmente les taux du POSPH, des doublés pour permettre à ce que ces personnes puissent vivre de manière plus confortable à la maison. La possibilité pour qu'ils puissent trouver un loyer qui répond à leurs besoins et qu'ils peuvent payer avec leur budget est très difficile. J'espère que les députés pourront venir rencontrer ces personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté en raison des programmes et des politiques du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député. Le député de Markham Unionville. Merci, Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de pouvoir parler de, de deux événements très importants dans ma circonscription de Markham Unionville cette fin de semaine. Tout d'abord, j'ai euh, eu euh, la présence de l'un de nos ministres qui est venu donc dans notre circonscription pour pouvoir parler avec des partis intéressé fondamental pour ce qui concerne l'éducation, les écoles et pour travailler donc dans les écoles avec également la participation des médias et également en expliquant qu'il faut toujours appuyer les étudiants dans leur vie, dans leur travail, et les préparer pour les emplois de l'avenir et pour une économie en pleine évolution. Ce sont en fait des éléments très importants et très intéressants et donc je suis très content de pouvoir avoir eu la présence du ministre. De plus, nous avons eu une table ronde à laquelle ont participé plus de 50 familles et des personnes qui ont partagé avec nous beaucoup d'informations. C'était une belle occasion pour pouvoir rencontrer des amis, de la famille. Nous avons parlé de toutes sortes de sujets, l'éducation, l'économie, la santé, et euh, le, du besoin d'avoir une euh, circonscription qui, euh, travail travaille coude à coude pour que l'Ontario soit un endroit meilleur pour nous tous. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Cela met fin aux déclarations.